Bonjour, c'est Kelly Frame. Aujourd'hui, un petit tutoriel plutôt basé Mac et non pas WordPress. Donc, un tutoriel qui va vous permettre, en fait, grâce à un script que j'ai trouvé sur Internet, de, euh, de faire en sorte de cacher en, en un seul clic euh, tout ce qu'il y a sur votre sur votre bureau. Donc, c'est bien pratique quand on fait des vidéos et qu'on a envie d'avoir un bureau complètement vide. Donc, pour cela, on va se rendre sur le Finder, dans Applications et sur Automator. Donc, on clique dessus. Une fois que vous êtes sur cette fenêtre, vous cliquez sur Services, choisir, et à partir de là, sur Utilitaire. Donc, vous restez ici. Vous êtes donc. Euh, il faut être assez attentif puisqu'il y a pas mal de choses sur l'écran. Donc, déjà, d'ailleurs, je vais virer ça. Donc ici en haut, vous avez, en fait, c'est pour créer, Automator, c'est pour créer des, des tâches automatiques. Bon, je ne sais pas exactement dans le détail comment tout fonctionne encore. Euh, donc moi, en tout cas, je sais que pour ce que je vais faire ici, il faut aller sur « Pas d'entrée ». Et ici, vous allez sur « Finder ». Une fois que vous avez effectué ceci, vous allez sur, vous cherchez ici, dans cette deuxième colonne, « Exécuter un script AppleScript » et vous le glissez dans cette fenêtre. Donc ici, vous avez un, un exemple, en fait, de script. On va l'enlever. Et moi, j'ai déjà préparé, donc, hop, ma petite fiche avec le script qui va me permettre de créer ce que je veux faire. Donc, je copie le code et je le colle ici. Donc, le code, ne vous inquiétez pas, je vais le mettre dans l'article. Associé, donc, à cette vidéo. Et une fois que vous avez effectué cela, vous cliquez sur... Enregistrer, fichier, enregistrer. Vous lui donnez un nom assez spécifique puisque c'est pour cacher le bureau, donc vous pouvez l'appeler euh, "cacher le bureau". Moi, je vais le mettre en anglais. I am desktop, ok, et j'enregistre. Une fois que c'est enregistré, alors euh, peut-être qu'on peut faire à la suite, mais bon, moi je préfère pas. Je quitte Automator. Hop, je reviens. Et je fais à nouveau la même procédure, service, choisir, utilitaire. Je remets tout en haut, pas d'entrée dans Finder. Et je cherche à nouveau, exécuter un script, Apple Script, que je glisse ici. Cette fois-ci, je mets un code qui est un petit peu différent, qui est un code qui va nous permettre donc de... Euh, re, retrouver tout ce qu'on avait sur notre, sur notre bureau, une fois qu'on l'avait caché. Hop, je copie et je colle. Et j'enregistre sous un autre nom, cette fois-ci. Je vais l'appeler Et j'enregistre. Voilà, maintenant, je vais quitter Automator. Et je vais voir si cela fonctionnait. Donc, quand vous avez Finder ici, ça marche. Si vous avez, euh, bah, je sais pas moi, autre chose d'ouvert, euh, Safari, si c'est marqué Safari, il bon, n'y bah, a rien qui va se, se passer. Il faut vraiment que vous ayez donc marqué ici Finder. Hop. Donc, vous allez sur Service et vous avez deux de nouveaux petits, petits onglets en fait, qui, qui viennent d'apparaître. Donc, c'est ce qu'on vient de créer. Et donc, si je clique sur Hide Desktop, voilà, tout ce que j'avais sur, dex... sur mon bureau, j'arrive pas à le prononcer ce mot, sur mon bureau est caché. Alors, euh, attention, par contre, si vous ouvrez effectivement, si vous mettez un nouveau dossier euh, sur votre bureau, euh, bon, imaginons ça, hop, voilà, il va être montré. Donc, c'est pas quelque chose qui va cacher euh, ce que vous allez mettre par la suite. Attention à ça. C'est le petit, à la limite, le, petit, le seul petit euh, point négatif de, de cette action. Mais euh, sinon, le, le point positif, en tout cas, c'est que, euh, hop, « Finder service and hide desktop », c'est que vous pouvez cacher en un seul clic tout ce que vous avez sur votre desktop. Et donc là, j'ai rajouté quelque chose. Et si je refais la même manipulation, cette chose, par contre, va être cachée. Voilà. Donc c'est quand même bien pratique quand on veut faire une vidéo et qu'on veut avoir un écran vierge de tout document. J'espère que ce petit tutoriel a pu vous être utile et je vous dis à la prochaine fois.